Wow, wow, wow, wow. Internet rapide, débité. Surfez bien trop vite avec la 5G de Mobile Vikings. La Mais faites gaffe de ne pas vous faire choper. 10 gigabytes à 15 euros par mois. Maintenant aussi avec la 5G.